à tous pour ce nouvel épisode du Flash Num, l'émission qui traite du meilleur de l'actualité des bibliothèques à chalon champagne Aujourd'hui dans ce numéro, des dragons à l'époque victorienne, votre compte abonné sur le web et une soirée dans le désert. Allez on y va Bonjour Alors moi j'ai envie de vous parler d'un roman de fantaisie de Marie Brennan, Une histoire naturelle des dragons. C'est l'histoire d'une vieille dame qui raconte ses mémoires et ses histoires de jeunesse dans une époque victorienne peuplée de dragons. J'aime tout particulièrement ce contexte historique justement et les difficultés que rencontre l'héroïne pour se faire reconnaître dans le domaine scientifique. Elle finira par devenir une naturaliste très influente mais au début c'était pas la joie. Car à l'époque, c'était mal vu dans cette société dirigée par une bande de machos barbus qu'une femme ait d'autres intérêts que la broderie, les banquets ou se faire belle pour trouver un mari qui pourra l'entretenir jusqu'à la fin de sa vie. Donc, je vous conseille fortement ce roman qui montre une héroïne à fort caractère, déterminée et passionnée. Surtout, n'hésitez pas. une fois un jeune homme qui rentre chez j'ai que